Bonjour les amis, je vais vous raconter une histoire. Samedi dernier, comme beaucoup de monde, j'étais devant France-Angleterre et devant Maroc-Portugal. Et ça a été des matchs très importants pour moi qui ont généré énormément de joie. Après le match du Maroc, notamment, j'ai commencé à taper sur Internet comment aller voir la Coupe du Monde. Donc je me suis renseigné, j'ai vu le visa, j'ai vu tout ça et j'ai posté une petite story Insta. Est-ce qu'il y a des mecs qui vendent des places Parce que les places, il y en avait déjà plus. Et là, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message, il m'a dit oui, oui, vas-y, je t'en vends une. Je lui ai dit, bah vas-y, comment on s'arrange il m'a dit tu es prêt à mettre combien? la question fatale auquel il m'a répondu qu'il vendait tout ça 1500 euros, chose qui était hors de question pour moi de mettre. Donc j'ai quand même fait le visa au cas où, tu vois, si jamais il y avait un miracle qui pouvait se passer. Le visa a été accepté en 24 heures et il se trouve, les amis, que j'ai réussi à obtenir une place pour la coupe du monde à prix raisonnable. Et donc, ce qui fait que ni une ni deux, alors que c'était pas prévu du tout, j'ai sauté dans un avion et me voici à Doha pour regarder France-Maroc. La folie, les amis. Et me voici à Doha pour France Maroc les amis bah oui <rire> alors je pense pas que j'y serais allé ça avait été France Portugal ou alors Maroc Angleterre mais alors la confrontation des deux j'ai été obligé c'est un truc que je veux pouvoir raconter à mes enfants je suis franco-marocain j'ai suivi la compétition des deux équipes et je me suis dit allez vas-y nique sa mère on y va on kiffe on va aller récupérer la place ensuite on va, on va aller visiter un peu Doha j'ai vu il y a des musées il y a un souk il y a des trucs archi sympas à voir la corniche on va aller faire ça. Ensuite on va aller au stade. Le stade est à Albaït. donc c'est à Al Hol, c'est à 60 km au-dessus de Noah, donc on va y aller relativement pour pouvoir live IRL et après le live IRL et l'ambiance, 45 000 marocains attendus, 4 000 Français. du coup euh, on va se faire un petit peu kiffer et après derrière le match et compagnie, c'est vraiment un pur rêve, c'est une opportunité de fou et je suis content d'y être, donc, voilà ça fait plaisir et let's go on va aller faire ça ensemble. Et voici le trésor, la place en ce Maroc, mon billet, on y est, donc ça me fait vraiment plaisir. Et en plus regardez le point de vue que j'ai choisi, hop et là on voit le stade au fond Donc ça c'est pas le stade où il y aura le match Mais c'était un des stades de la coupe du monde euh, Celui avec notamment les conteneurs etc Je crois qu'il sert plus à rien maintenant mais le voici Alors me voici également Regardez, Alors, en fait j'ai utilisé une nouvelle appli Qui s'appelle Picam et qui va pouvoir me permettre En fait de pouvoir vlog de cette manière Avec ma caméra à moi où vous pourrez me voir Un peu mes réactions, plus les choses que j'ai envie de vous montrer Donc c'est assez stylé, ce, ce vlog va avoir Une ambiance un peu particulière, limite un peu stream IRL Vous voyez, on va aller se balader dans Doha On va aller faire des petits tours et puis on va kiffer en attendant dans le match, j'ai eu Yass, j'ai eu Pefut, ils sont arrivés. Donc on risque d'aller croiser un petit peu plus tard. Et là on est à proximité. Petit switch, on est à proximité du musée d'art islamique de Doha. Donc j'ai envie d'aller le voir, j'ai envie d'aller y jeter un coup d'œil. Juste derrière, il y a le souk Waqif, ok Avec à côté une mosquée. On va aller voir la mosquée plus le souk. Et après derrière il y a la corniche. Donc voilà, ça va faire une sorte de grande marche un petit peu. 2-3 heures, on va essayer de voir des choses, de visiter des choses, de kiffer. Ah ouais, les avions, mon pote, euh, là, il passe juste à côté. Hein. Et en plus, regardez-moi ça. Donc là, on est vraiment euh, un petit peu à l'est de Doha. Mais voici le musée des arts islamiques de Doha. On va s'approcher gentiment. On va essayer d'aller voir si on peut visiter. Je vois une passerelle là-bas. J'ai vu des gens marcher dessus. Et euh, on va essayer d'aller visiter. J'ai également pu voir la caille bicam. Quand j'utilise la cam frontale, comme ça, s'il y a un tout petit peu de vent, ça s'entend très très fort. Donc du coup, je vais utiliser la cam frontale à part dans les endroits où il y a un peu de vent. Et euh, comme ça, là, quand je souhaite vous montrer un truc, donc voici le musée et voici la baie, la baie de Doha. Avec au fond, vous le voyez, regardez des grands buildings à ah, ça là, mon gars. Ça, c'est du skyscraper. Ça, on connaît. Et quand je vous dis ambiance très chill, c'est un petit peu, un petit peu comme ça, quoi. Tu vois, Vous regardez, il y a des familles, des petits parcs, des petits trucs. Ouais, c'est vraiment, c'est vraiment détente. C'est vraiment très détente. Et donc, les amis, nous y voici le musée des arts de Doha, la fameuse passerelle dont je vous ai parlé à l'instant. Et si vous tendez l'oreille, l'appel à la prière, alors je crois qu'il faut passer par cette passerelle pour pouvoir y aller. On va passer à la passerelle, on va au musée et à après, derrière, on continue la visite. Mais quand je vais dans un endroit, et vous le savez, si vous avez l'habitude de regarder mes vlogs, j'aime bien prendre le temps d'aller voir la culture sur place, aller voir un peu des musées, aller voir des monuments. Pour moi, c'est important. Je sais que Doha, c'est aussi des centres commerciaux, des malls et tout. C'est pas ce qui me chauffe le plus. Des centres commerciaux, des malls, il y en a à la maison. Alors qu'en réalité, tu vois, des musées, des choses, ça c'est grave cool. Salam alaykoum. Ça va Ça va, Alhamdulillah, alhamdulillah. Merci, c'est la première fois que je viens, ça fait plaisir. Ah, tu parles un peu Marocco Oui. Inchallah Ah, How many? How many for the score? Yeah. Mm, it's tough. It's too tough. No, I, tell I, me. You tell me. dis uh, if I if I say the correct, vais I get? I'll think about you. 3-2. Uh, 3-2 <laughs> for Morocco? Oh, I don't know. <laughs> Ok, 3-2 pour me as well. un... <rire> Oh le frère, il m'a fait plaisir, il m'a fait plaisir. Ça y est, je suis rentré à l'intérieur les amis, regardez, hop. Alors, j'ai pu, j'ai le droit de filmer, mais j'ai pas pu prendre mon tripod, du coup c'est un peu moins stable. Regardez ça, c'est le flow, c'est le flow, c'est le flow. Donc vous savez quoi, on va aller se balader vite fait dans le musée, regarder 2-3 trucs, un peu de musique et compagnie, vous connaissez les vidéos YouTube, et après on continue notre balade euh, d'Andoa. Une copie illustrée d'un poète arabe il y a plus de 1200 ans. Un livre perse. Vieux de 600 ans. C'est un collier venant d'Inde, Fait par des tailleurs de diamants à l'époque Ça a plusieurs centaines d'années Imaginez-vous la valeur de ce truc Oh c'est dingue Les amis, franchement nos drips actuels Par rapport à ce qu'ils pouvaient avoir à l'époque des fois Et je vais me reculer carrément Pour que vous voyez un peu l'envergure du truc Tu vois que ça a un peu vieilli quand même Mais ça a vraiment très bonne gueule C'est impressionnant C'est une tunique silk on le voit, et elle date, bah pareil. Il y a plus de mille ans. Oui, mais comment ils ont pu maintenir ça à travers les âges C'est dingue, ça. Euh. Alors j'ai lu un petit peu l'information. C'est plutôt une tenue en soie qui s'échangeait sur la route de la soie. J'ai vu The Silk Road donc, Grave. Cool. Il n'y a pas grand monde, donc je me permets de filmer un peu et de parler. Mais oh, regardez-moi cette stèle. Ah oh, là là là là. Non les mecs, les mecs, les mecs. Franchement, dans cette vidéo, je regrette pas d'avoir fait un arrêt au musée. C'est trop, c'est trop, c'est magnifique. Que des choses d'histoire, un peu des expositions, des trucs vieux de plusieurs centaines d'années. C'est un bonheur à voir. Franchement, c'est. Lui, il fait un peu peur, <rire> je, vous... <rire> je vous cache pas, il me rassure pas. C'est un singe produit en Iran. En fait, 6 7 e centurie, donc AH, je pense, c'est après l'Égypte. Vous savez, les musulmans, techniquement, on est... n'a pas le même calendrier que... que le reste de la planète. Et donc, 12 13 e siècle donc euh, classique. Donc ça, ça là, ce singe qui a l'air effrayant. Mais il a 7-800 ans, oh, c'est un truc de fou oh, Mais attendez, non, non, non. Tout à l'heure j'ai parlé de la tenue mais, mais regardez-moi ça Mais regardez-moi ça, c'est immense Et pareil derrière Alors ça je suppose que ça, ça a l'air d'être plus une robe Mais regardez ça, c'est dingue Je trouve ça archi stylé Pareil regardez, silk robe c'est écrit Asie centrale donc ça, c'était fait, euh, pareil, 11-12e siècle. Donc ça, c'est banal. Une robe qui a 800 ans. Comme quoi, la soie, ça permet de maintenir les trucs. Hein. C'est une page du Coran produite entre le Maghreb et l'Andalousie. Ils en discutent encore. Elle date du 9e siècle. C'est dingue, hein. Et nous voici à la vieille mosquée de Doha. Regardez un petit peu. Donc euh, on sent hein, qu'elle est un petit peu âgée, qu'elle a plusieurs centaines d'années. Je pense qu'elle doit être historique. Elle est un petit peu dans le centre de Doha, juste à côté du souk Waqif où j'ai envie d'aller là-bas et où je vais rejoindre Dias. Il y a une salle euh, de prière juste là. Et quand je vous parlais un petit peu de l'effet blanc, regardez. Voilà, on sent que quand ça a un petit peu vieilli, il y a des traces dessus, des traces sans doute euh, je sais pas, un petit peu ça a l'air d'avoir été peut-être un peu repeint, peut-être un peu du sable. Aucune idée, mais ça se voit que voilà, ce bâtiment est ancien. Et là, on est dans la cour, juste à côté, il y a la salle de prière pour les hommes à droite, à gauche, pour les femmes à droite. Un endroit pour faire ses ablutions et compagnie, et voilà. Et voici l'intérieur. Vu qu'il n'y a pas grand monde à l'intérieur, je dérange personne, on est entre deux prières, donc je euh, me permets de vous montrer un petit peu. Donc là, c'est là où, en général, euh, la prière est récitée. T'as les gens derrière qui suivent. Et voici la grandeur de ce que ça a. Franchement, euh, vu de l'extérieur, c'est assez vieux, mais à l'intérieur, c'est assez bien préservé, en vrai. Ça quand même... Euh... Sa fière allure. On va aller au souk. Il y a Yas qui va me rejoindre. Donc, euh, je sais pas, on va faire un petit tour. Les souks, en général, on se perd. On achète des choses. Je pense que je vais retirer un peu de cash au cas où. Parce que je pense que dans les souks, on prend rarement du liquide. On prend rarement la carte, pardon. Et donc, du coup, on va aller se balader un petit peu. Le souk. Après, derrière, je pense la corniche. Et enfin, on va aller voir le match. Donc, j'ai timecode toute cette vidéo. Histoire de hein, s'il y a que euh, le match qui vous intéresse, Bah vous pouvez vous rendre à la fin de la vidéo. Il y a pas de souci. Si vous voulez quand même voir le vlog complet, je prends du plaisir à le faire pour l'instant. Donc, c'est assez... C'est cool, la fameuse QNB, Qatar National Bank, sponsor du PSG, je crois, d'ailleurs. Euh, un truc que j'ai remarqué ici, et en fait, ça me donne un peu une impression, pour être honnête avec vous, euh, d'États-Unis, c'est que... Toutes les routes sont faites en très large et il y a beaucoup de larges voitures. Du coup, tu sens que c'est fait pour la voiture, c'est fait pour les gens qui se transportent. Mais par contre, il y a quand même, vous voyez, de quoi faire à pied. Ça va. C'est moins l'effet désagréable d'être à pied qu'aux États-Unis. Il y a quand même beaucoup de bâtiments, euh, des rues plutôt bien faites, etc. Quand t'es piéton, t'es pas en galère. Mais regardez les voitures. Il y, y, y a quand même pas mal de grosses bagnoles, des, des belles bagnoles. Des moins d'elles aussi. Hein. Bon, ça fait partie un petit peu hein, de la chose. Il n'y a pas que des bolides. Donc c'est assez marrant quand même de retrouver un peu cet effet américain, mais au Moyen-Orient. C'est la première fois que je fais un pays du Moyen-Orient. Et j'avais pas remarqué aussi que là-bas, euh, enfin ici, c'était un petit peu euh, du tout voiture, mais ça peut aller. En gros, c'est voiture et des points un petit peu chaud. Quoi. <rire> Regardez, avec ces mecs-là, on peut pas rater. Where is the de This way This way, This way? <rire> Allez, let's go <rire> Les amis, le Sokwaki est juste là-bas. On s'approche d'un point chaud où il y a beaucoup, beaucoup de monde. Et énormément, vous le voyez, de supporters marocains, les gars. C'est d'ores et déjà la folie. Alors, en fait, ici, il y a aussi des endroits où les gens vont commencer à aller au stade. Il y a des bus et tout ça. Donc, nécessairement, bah, vous allez commencer à avoir beaucoup de fans. La Royal Air Maroc, la compagnie marocaine, a affrété 30 avions. L'ambassade marocaine n'a fait que de donner des places gratuites avant les matchs. Notamment déjà avant les cars, etc. Donc, on va faire un bout du, du kif Et après, on va aller nous aussi au stade. Regardez un petit peu. Les gens qui... Ouais mon gars Je m'attendais pas à me faire reconnaître mais regardez un peu ça. Ah là, je vous monte un petit peu, forcément, les festivités, l'ambiance est sympa, j'ai envie d'aller au sourd, j'ai envie d'aller au sourd. Alors il devait y avoir euh, Yass qui me rejoint, et Yass il me dit rendez-vous 15h30, 16h, et puis à 16h il me dit j'arrive dans 40 minutes. Et ils ont d'ores et déjà pas perdu de temps, hein. regardez un petit peu, les choses qu'ils vendent, un petit peu, beaucoup de drapeaux. Ah là mon gars marocain, le frérot là, lui son business plan il était clair, son business plan il était clair et net. C'était beaucoup beaucoup de, de choses pour les marocains, je crois que ce qui est attendu d'après les chiffres c'est 45 000 marocains pour 4 4000 français. Et là nécessairement mon gars, ça y va, ça y va, beaucoup Beaucoup de ventes et là on va dans les sourds euh, dans la plus pure tradition. Euh, moi euh, bah celui que j'ai préféré dans ma vie celui auquel je suis allé, Marrakech. Marrakech après il est très euh, limite un peu commercial tu vois. Sinon il y a Darbrel-Leuf aussi à, à Casablanca qui est très cool. Mais là nécessairement en fait les souks, c'est une grosse artère commerciale où il y a des restaurants, où il y a de la vie et où il y a tout et rien en fait. Et... Oh là là là bah, attends vous allez voir vous même là dans quelques instants. Regardez moi ça bienvenue au source Wakif. C'est ça que je voulais voir. Donc euh, beaucoup beaucoup d'animation beaucoup, beaucoup de gens. Regardez, qui sont posés, les tables et un peu la fête de partout. Et c'est tu sais quoi Je vais aller à la droite pour commencer. Euh, je sais pas si je ferai le retour parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de monde. Et on va aller côté droit, on va se laisser euh, on va se laisser entraîner au milieu de la foule et la regarder le nombre de supporters. Alors qu'il ne reste que trois matchs, trois matchs. Imaginez-vous en cas d'une éventuelle finale quand même. Euh, marocaine, ce serait vraiment la folie. Même finale française, ce sera pas un dixième de ça, je le pense. Hein, parce que là, ils sont de partout. Ils sont de partout. Beaucoup d'images de télé. Regardez, les souvenirs. Classique, un petit peu. Ah, je sais pas, c'est à plus grande qualité ici. En ce cas, ils sont là. Et là, regardez la télévision, je suppose, peut-être euh, interview de supporters et beaucoup, beaucoup de gens partout. Des maillots argentins également, dédicace à Lionel Messi. Dans les souks, ça vend des vêtements, ça vend euh, des babioles, ça vend également euh, beaucoup de textiles. Des fois, à des moments, on peut retrouver des savons, des tapis. Euh, des tenues traditionnelles, euh, des décorations. Enfin, c'est vraiment euh... oh, c'est l'artère quoi tu vois. Regardez un peu. Voilà. Alors, je sais qu'il y a aussi des gros gros youtubeurs marocains donc ça m'étonnerait pas qu'il y en ait beaucoup. Des youtubeurs beaucoup plus gros que moi. Vraiment euh, c'est assez marrant parce que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps des chaînes de youtubeurs marocains et euh, sans faire euh, le mec en mode ouais oh, ils avaient pas youtube ou quoi ils ont des énormes youtubeurs qui font des millions de vues je m'attendais pas à ça c'est un pays de 35 millions d'habitants bah, grave stylé vraiment j'ai découvert des noms j'ai même découvert un dont vous avez déjà peut-être un jour parlé mais il s'appelle Zakaria Nani, c'est assez marrant le frérot il élève des chiens et des chats et il a fait synthèse. De milliers de vues et tout sur YouTube, c'est la folie. Et là, regardez, il y a du monde, il euh... y a du monde vraiment partout. C'est <rire> vraiment la folie. On voit des maillots français, des maillots marocains. Oh, des plateaux télé. Là derrière, regardez, c'est des plateaux télé. Oh là là. Vraiment, le nombre de fans marocains ne fait, ne fait que de m'étonner. Euh, et vous voyez derrière la mosquée, on était à côté, euh, c'est là où il y avait la vieille mosquée, juste à côté. C'est aussi là où il y a des productions, des plateaux, des machins. Voilà, c'est plutôt assez cool. J'ai l'impression qu'on a vu qu'une partie du souk. Attends, faut qu'on continue. Un tel souk ne peut pas faire que deux rues. Donc vous savez ce qu'on va faire On va s'enfoncer. On va aller à l'intérieur et on va voir un tout ça, Sokwakif, Majlis, Aldama, hop, il y a un plan et juste à l'intérieur on voit des canapés, je suppose que ça doit être du mobilier. Et là comme je vous ai dit, regardez, des épices, des cacahuètes, des pépites, des zraa, comme on dit au blé, plein de choses, etc. Bon, il y a beaucoup de merdier hein, dedans, vous doutez bien, pas que des choses hyper intéressantes, mais les odeurs sont vraiment très très agréables. On décerne beaucoup de peu choses peu qui font plaisir. plaisir, regardez un petit peu tout ça. C'est très très très stylé. Je me demande comment ça doit être au jour le jour quand il n'y a pas le mondial. Ça doit être peut-être un peu moins animé, mais le week-end, tu sens qu'il y a quand même de la vie ici. Genre, c'est pas que des choses qui ont ouvert pour le mondial, tu le sens aussi. Et juste après, des grandes artères également qui mènent gentiment to The World Cup. Ah ouais, quand je vous dis que dans les sourds, il y a de tout et de rien. Alors là c'est le co-animaux, je crois. Hein. Des poissons, des petits oiseaux, des lapins, des fans argentins. Eh, je vous jure que je ne pensais pas arriver sur un secteur animaux. Hein. Vraiment, il y a de tout et de rien. Regardez à droite à gauche, des litières, des accessoires pour chats, plein d'oiseaux. C'est. Oh, c'est vraiment ultra varié. Et encore regarder une rue là-bas. Ah c'est stylé, c'est stylé. En général ici, il y a aussi les endroits textiles. Et je dis pas que j'aurais voulu aller tester une tenue, mais j'avoue que moi j'aime bien les, les grands habits traditionnels, les bas et tout, ça, ça me parle. Et voilà, j'emprunte un peu une dernière rue, j'ai vu que ça fait. <rire> Un paquet de minutes quand même que je filme à l'intérieur du saut, mais que vous puissiez voir un petit peu l'intérieur, à quoi ça ressemble et un petit peu euh, qu'est-ce que l'intérieur d'un saut traditionnel, tu vois. Encore dans le secteur animaux ici. Et les drapeaux. Ouais. Donc là vous voyez beaucoup de gens, les drapeaux en l'air. Alors j'ai failli m'arrêter manger, et là je vais me diriger en fait vers la corniche Rapido et vers la corniche, ce sera un endroit avec un peu moins d'activité, ou en tout cas peut-être moins que le saut. En fait, à partir de la base, ce que je vais faire, c'est que je vais commander mon Uber, on va y aller en Uber, il y a 40 boards mais c'est pas hyper cher, Donc, du coup let's go Et en fait, je mangerai là-bas. Je préfère arriver à Albaï, tu vois, comme ça quand je suis à côté du stade, je peux manger, je peux me poser, je peux live vr aussi content qu'il y ait eu un peu d'ambiance là avec les supporters marocains etc parce que justement c'est aussi un truc que je veux montrer en live d'RL et que je vais peut-être moins vous montrer dans le vlog donc c'est cool qu'on ait pu le voir avant et donc du coup là regardez il y a des travaux un peu partout euh, des endroits aménagés des sites et puis on va aller jusqu'à la corniche on va voir où est-ce qu'on peut y accéder bah, c'est vrai que ça n'a pas l'air évident excuse me i have to cross from there downstairs Ok, thank you. Donc, effectivement, on doit passer par en dessous pour pouvoir aller euh, traverser. Donc, on va traverser, on va aller jusqu'à la corniche, à un autre endroit. Essayer de récupérer euh, quelques images. Et après les images, taxi, taxi, All Albait, live IRL, live IRL, match. D'ailleurs, encore une question que je me pose, mais ça, ce sera dans un second temps. C'est comment est-ce que je vais faire pour rentrer avec un sac à dos où il y a une batterie portable et un trépied Le tripod là, il euh, coûte cher, hein, donc j'espère que je ne vais pas à le jeter. <rire> T'imagines Zach qui doit jeter un tripod pour ça On termine gentiment avec un petit classique, une corniche qui donne une vue sur. Euh, tout le grand, la grande building area on va l'appeler J'avoue que j'ai pas du tout mis les pieds Je me demande ce que ça doit être là-bas Ça doit bien évidemment être plein de bureaux d'entreprise et consorts Mais euh... oh, marre En vrai, vrai c'est stylé d'avoir une, une aussi grosse zone Avec des gros buildings Bon je sais que ça fait pas rêver tout le monde Mais voilà, et forcément la petite corniche avec un peu moins de monde qu'au sous, comme je vous avais dit, Et c'est nécessairement quand même très appréciable. Allez, on va essayer de trouver la zone pour les taxis, et après la zone pour les taxis, on va au stade. C'est parti. Les amis, je viens d'arriver sur place. Le stade est là-bas, regardez au fond. Voilà. Et donc on va passer la passerelle, mais je pense que vous voyez. Franchement, si le match il avait été à Casablanca, ça aurait été pareil. Je suis sérieux. Le nombre de Marocains, je suis choqué de voir ça. Et là, je sais qu'au moment où sort cette vidéo, le match sera terminé. Mais mettez-vous à ma place, quelques heures avant le match, de voir tout ça, tous ces fans, tous ces maillots, tous ces gens. c'est vraiment un truc qui est ultra marquant et je me demande comment ça va rendre à la télé, le rendu télé, mais j'ai le sentiment quand même, enfin c'est pas j'ai le sentiment, c'est juste évident, l'équipe de France va jouer dans des conditions hostiles, j'ai vu que RMC annonçait 55 000 Marocains sur 69 000 places, c'est absolument une dinguerie, c'est monstrueux, ils se sont déplacés en masse masse masse, ça va être intéressant à voir, ça va être archi intéressant, et dites vous j'étais allé à l'Euro 2021, je vous en avais fait un vlog d'ailleurs, où j'étais allé voir France-Hongrie, en Hongrie, et franchement, même Griezmann à l'époque, il avait dit euh, Lors de ce match, c'était chaud parce que Jouer euh, jouer dans de telles conditions en étant sifflé tout le temps On s'entendait même pas, c'était dur Je pense que ce soir, ça risque d'être un peu la même chose hein. On se fait la petite traversée de la passerelle Ensuite, je vais grailler un petit truc Live IRL Et ensuite, on vit le match ensemble Mais oh là là Je, je m'attendais à ça, mais en même temps, le voir, C'est <rire> extrêmement marquant C'est énervé Non, les gars, vous vous doutez pas de la dinguerie qui arrive là Franchement, vous vous en doutez pas Regardez un peu tout ça Vous avez dit, le match, il aurait pu être à casa Ça aurait, été, euh... ouais. ça aurait pas été... De... Non mais regardez moi tout ça les gars non, mais Il y a un nombre de Marocains absolument exceptionnel C'est chaud Et là regarde on voit le stade derrière Et le stade... Ouais c'est ce qu'on m'a expliqué Oh là là là les amis regardez ça Oh là là là là J'ai dit que je voulais voir du monde, j'ai dit que je voulais voir de l'ambiance Ah là les gars je crois que je, je, je vais être servi les gars C'est live IRL, il tue, ça fait trop plaisir. Il y a que, que de, de la bonne vibe, bonne ambiance et tout. J'espère je, que vous kiffez bien. Attends, Roya, regarde. Arrête de qu'une Il a une semaine sur la tête, les gars. Mais je pleure. C'est comme s'il avait un pain sur la tête. Genre. Il a une semaine sur la tête, je comprends pas, frère. Ça me Magnifique ce qu'il fait. Non, c'est sur Twitch Community, Coucou, ça va Tu viens d'où On est là, en Qatar Casablanca Casablanca Ouais C'est des Casablanca C'est un plaisir, Salman Où ils dédient ou Rajahoui Rajaoui Rajaoui, des Marajah Oh là, mais je jure que la CQ, elle se déplace entre autres Mais je jure que la CQ, elle est en lime Mais attends, mais c'est fabuleux Et regardez, pour vous montrer un peu Alors qu'on est encore plusieurs heures avant le match Regardez comment c'est noir de monde c'est wow. oh, oh, oh, oh, oh. oh. bon, enfin Merci, merci, merci, bon. bon. bon. oui. d'avoir Ça me plaisir. fait plaisir, merci Sidna Oh comment je suis heureux les frères Oh là là là là, regardez-moi tout ça On rentre à 5000 carrément Australia <terminar duictus assimil sitio> est ce que vous êtes prêts oh là là là Regardez <unfairly> ça oh là non, les La là non, c'est un truc la de malade Non, là là là là là là là là là là j'ai 20%, je pense que j'aurai pas l'échauffement. Donc, vous savez quoi C'était un très bon live, moi j'ai bien kiffé Je vais en rester là, gentil, je vous invite à aller voir le live de Yas. C'était bête d'ambiance, j'espère que vous avez pu vivre votre avant-match avec moi Des gros bisous à vous De cœur <rires> Non pas pacifier, c'est dingue. Mais attendez pas du tout. Voir les deux hymnes et les vivre comme ça. Moment une. Moment dit Place au match. Je vais un peu moins filmer pendant le match, mais j'espère que vous passez une pas bonne vidéo et que vous captez la chose. le marocain mené on va voir leur réaction ça va être intéressant Le Maroc pousse beaucoup au début de deuxième mi-temps. Le Maroc pousse beaucoup. La France en finale et Maroc pour la troisième place contre la Croatie. La France a gagné. Finale France Argentine. Je pourrais rester pour la finale, mais je suis content de rentrer, j'ai envie de vivre une éventuelle victoire éventuel, en France, c'était une belle expérience, j'étais au milieu des fans -de marocains, c'était trop cool, trop chanceux d'avoir tout ça, Sorti du stade, c'était un très beau match, j'ai vraiment kiffé, belle ambiance, et regardez, j'ai retrouvé Guy, le grand Yass encore. dans son vlog, il a dit que j'étais machin, il m'a présenté. Et eh bah ben lui il est là depuis un mois, je le représente, ça va Ça se passe l'expérience Bah ouais, franchement, là il fait bien chaud, bien beau. Match match qui était, bon, un match mitigé je trouve. Ouais, t'as pas kiffé toi Bon, c'est pas que j'ai pas kiffé, c'est que c'était pas le match le plus exceptionnel de ma vie. Disons. Ouais. ouais, mais la France en finale, c'est quand La France en finale, ça c'est incroyable. De DJ Deschamps qui. Attends, qui enchaîne. 98 joueurs, 2018, entraîneur, a à côté du monde, la back to back, peut-être il va encore la gagner. Là je commence à me poser des questions sur ce mec. Dimanche tu es sans comment la France, ils ont joué comme aujourd'hui, et, et comme contre l'Angleterre, ça peut pas... sentir mauvais. Ah, je pense que ça, ça, ça peut tuer. Ouais. Ouais, moi, franchement, j'espère avoir l'occasion, comme en 2018, de sauter dans les fontaines ah, et ouais, de vivre bah, dinguerie. Le c'est que là, il fait 26 en France. Quoi. <rire> je crois que c'est un détail que j'avais oublié. Mais toi, tu n'as pas expérimenté ça encore tes n'es bah ouais, pas Moi, fond. ça fait un mois que je suis là, et ça fait un mois que j'ai chaud. Et moi, quand je suis parti de France, il faisait encore bon, ça allait. Ce que là, quand même, on me dit, ouais, il neige fait moins vite, ah ouais, doucement, doucement. ». Oh là là, hey, ça va vraiment aller fêter dehors si on gagne ah en deux doute. ouais, ouais, ouais va vraiment, la sur un poil, bien bah, <rire> Je une petite quéquette, j'aurais une petite petite quéquette, de toute façon elle est déjà petite, donc euh... tu perds pas au change. Bah, bah ouais. Allez, c'était la fin du match, c'était super les gars. Mais j'espère que vous avez kiffé la vidéo, en tout cas, c'était lourd.